Qui a eu combien de, de morts, et de, et combien les personnes sont sous soins intenses. D'accord, on comprend cela. Mais ce que je voudrais dire par là, sincèrement, en toute sincérité, ayez pitié des gens, ayez pitié un peu des gens. Pour la seule fois, dites la vérité aux gens. Au moins, soyez juste envers vous. Il y a eu mort donc il y a eu un accident. Alors, pourquoi vous ne remettez pas les corps aux parents? S'il y a eu deux morts, pourquoi vous ne remettez pas les corps aux parents? C'est très simple. Parce que ce n'est pas vous qui le dites. Vous avez refusé de dire aux gens où se trouvent ceux qui sont, sont, sont sous soins intensifs. Parce que vous, vous ne voulez pas que les médecins, les journalistes se déplacent pour aller vérifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes quand même qui ont un peu de dignité. Il y a des journalistes qui sont très courageux. Ils vont se déplacer, aller voir, demander, poser les questions. Mais pourquoi si vous êtes sûr qu'il y a eu deux morts, parce que nous, nous savons qu'il y a eu plus de sept morts, seulement là où il y a eu l'accident, il y avait plus de trois corps inertes, trois corps sans vie, on les voyait, c'est visible même dans la vidéo, plus les deux morts de l'autre côté, ça, ça veut dire cinq morts, il y avait plus de quatre personnes inconscientes. Alors, c'est-à-dire, pour la seule fois, je voudrais que vous quittiez dans le mensonge. Voilà, vous êtes en train de, de radier les gens dans l'armée. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Radier hey, en ce qui concerne les militaires-là, je vous ai dit que je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas ce qui concerne l'armée guinéenne. Ça, ça ne m'intéresse pas. Hey, Doumbou a fait-moi un plaisir. Chaque jour, fomentez un coup d'état, arrêter un groupe de militaires qui ne sont pas avec vous. Faites-le. Moi, je suis très content de ça. Je ne suis pas fils ou oncle d'un militaire. Je suis un citoyen. J'aime mon pays. Si les militaires la peuvent accepter, qu'un légionnaire, quelqu'un sorti de nulle part, vient prendre le pays en otage, tout le peuple souffre, les gens n'ont rien à manger. Il n'y a aucun développement, il n'y a aucun financement. À un pas seulement, on assassine les gens. Personne ne doit revendiquer. Les médias, personne ne doit parler de la situation actuelle du pays. Tout le monde est cloîtré, tout le monde est verrouillé. Si c'est bon pour vous, mais c'est bon pour nous. C'est vous qui avez les armes, vous les militaires. Vous êtes là-bas, que nous ne sommes plus armés, nous sommes désarmés. Tant pis pour vous. Dans les autres pays-là, ils défendent le peuple. Ils ne deviennent pas un individu. est-ce que le pays appartient à Doubouya Est-ce que c'est pour ses parents Regardez, il fait de ce pays-là, bon lui semble. Regardez, regardez-le. Il fait de ce pays-là ce, ce qui est bon pour lui. Il voyage quand on dit à quelque chose dans ce coin-là. Il attend la fête de, de Ramadan pour aller à l'abbé. Ce n'est pas pour fêter avec la population de l'abbé. C'est pour une, une, une, une, une cause bien précise. Il y a des enquêtes à l'alentour de l'abbé. Il y a des enquêtes sur des événements attaques à partir de l'abbé. L'élouma là. Oui. Il y a des sacrifices à faire. Voilà les sacrifices. Ils sont en train de faire des sacrifices partout. Lorsqu'il est parti à Zénékoré, il y a eu des sacrifices. Lorsqu'il est parti à l'Abbé, voilà des sacrifices. Partout où il se déplace, il y a des sacrifices. Oh, vous ne voyez pas ça? Personne ne fait ce constat. Le sac de riz le, le coûte combien aux à l'intérieur du pays? Vous les militaires. Donc moi là, c'est par rapport à ceux qui m'écrivent là. Voilà, ils ont radié les gens, ils ont arrêté les militaires, mais vous aussi. Moi, je savais depuis hier. Ils sont rentrés précipitamment parce qu'il y avait des informations que le, le, euh, le camp samouraï voulait couper la route euh, à l'unité qui venait par terre. Il y avait des informations parce qu'on voulait attaquer l'unité qui venait par terre. Mais ce n'est pas important. C'est vous qui dites que vous n'avez pas d'armes. Voilà un quelqu'un, voilà, le voilà. Idi Amin n'est pas un militaire, c'est un gendarme. Il vous coiffe, vous, les militaires. Idamine n'a jamais, hein? jamais été au front. Vous avez été au front parmi vous, il y a des anciens combattants. Idamine là, il n'a jamais accepté. En son temps, la personne n'a coupé ses primes. Lui, il vient, il coupe vos primes, vos ravitaillements. Tout ce que vous recevez comme riz, il a tout coupé, lui, Idamine. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Le vieux, là, il a quel âge Idamine a plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent vous êtes militaire, des jeunes militaires, 25 ans, 28 ans, 30 ans, vous avez 5, 6, 7, 10 enfants. Voilà, il dit à mine. tous ses enfants sont à l'étranger, toute sa famille sont à l'étranger. Toute la famille, il n'y a aucun en Guinée. Toute sa famille travaille, ils ont le financement, ils reçoivent de l'argent. Vous vous êtes militaire dans les camps, vous savez quoi Vous gagnez quoi C'est facile de comprendre. Vous gagnez quoi Vous n'avez plus le risque, vous n'avez plus le prime. Ce que vous recevez aujourd'hui c'est quoi C'est votre salaire, simple salaire Et puis à quel moment vous recevez le salaire C'est à quel temps La fête de Ramadan là, vous l'avez fêtée comment Vous l'avez fêtée comment Dites nous Donc il vous arrête Vous savez Ce qui me plaît c'est Idiamine et, et Doubouya Quand il vous arrête là C'est au camp Boiro de Kassa Et puis il vous envoie à Soronconi C'est-à-dire ils vous envoie dans les camps où on torture les gens Vous voyez parce qu'il y avait bien et bien des informations. Moi, je ne parle plus de truc militaire, ça ne m'intéresse plus. Sinon, depuis avant-hier, on nous disait, ah, il y a quelque chose qui va se passer. Qui, qui sait? Il a effectué ce déplacement à l'Abi pour, pour, pour, pour qu'on puisse prendre les gens qui préparaient un coup d'État. Qui le sait? Je vois, on va te Bonne fête, il Hein? Qui le savait? Il a, il a fait le déplacement là pour qu'on sache vraiment qui veut faire un coup d'état contre lui. Moi je vous dis, et je le répète, à qui veut l'entendre. Nala, c'est les personnes qui sont proches de toi. Soit c'est le groupe de Idi Amin, soit le groupe de Sadiba ou de Spartacus. Ça c'est connu de tout le monde, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, voilà les trois personnes là. Un va te prendre, ça c'est clair. Pour le moment là, ceux qui sont en train de faire, c'est une, une très bonne stratégie. Voilà, tous les vrais soldats, des très bons soldats à qui, franchement, on peut, on peut prêter une tentative de coup d'État. Idamien est en train de les arrêter. Saliba est en train de les arrêter. Tous ceux qui sont dans l'armée, qui peuvent avoir l'intention, le pouvoir, les moins la force de faire un coup de contre toi-là, ils sont en train de les prendre un à un. Lorsqu'ils vont finir de prendre, tous ceux qui peuvent t'aider à un moment, tu vas voir, ils viendront te prendre doucement. Ma je vais très bien. Ils vont te prendre doucement. Comment vas-tu Comment comprendre un simple décès. C'est un accident. Un accident est un accident. Si ce n'est pas un sacrifice. Mais pourquoi vous cachez la vérité Pourquoi vous cachez la vérité Il y a eu bel et bien plus de sept morts. Mais pourquoi vous dites deux morts Où est le nombre de la compte Mais en Guinée, les gens meurent. On le tue actuellement. là. On tue les gens comme cadeau. La dernière fois là. La dernière fois là. À Sozo. À, à, à, à Koya ici là. Ils ont abattu deux personnes. Et, on appelle ça À Soronkoli, Ils ont abattu un père de famille marié à deux femmes, père de dix enfants. Mombolaro, zéro. Le camp militaire de Kankan a envoyé mes condoléances. C'est terminé. Deux sacs de riz, c'est terminé. Abana, Mombolaro, rien. Donc moi, je ne plais pas. Je dis je ne plais pas pour un militaire guinéen. Ni Kassira, ni Kassira, ni je ne plais pas pour un militaire guinéen, je ne le ferai jamais dans ma vie. Hein? Vous pensez ce qui se passe en Guinée là Regardez Assimi Goïta. Où Assimi Goïta a prié Au palais. Où Ibrahim Traoré a prié Juste en bas du palais. Ibrahim a juste en bas du palais. Hassimi Goïta, à l'intérieur du palais. Ils n'ont pas dérangé quelqu'un. Personne. Voilà des gens qui ne cherchent pas la population. Mais ils ne sont pas là pour la population. Ils sont là pour le pays. Hassimi Goïta a. a prié dans le palais avec, avec les diplomates et quelque, quelques personnes. C'est tout. Hein? Ça fait du bruit. Mais pourquoi aller jusqu'à l'abbé Voilà des morts. Dites-nous. C'est ce que j'ai dit. Il y avait quelque chose derrière ça. Ce n'était pas un, une, une simple prière. Hassimi Goïta a prié dans son palais. L'imam du palais de Kounoumba était là. Il a fait prier les gens, surtout avec des diplomates. Terminé. Terminé. Mais pourquoi vous fatiguez les gens comme ça Il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Il y a eu un accident. Et puis, qu'est-ce que vous dites Que les pick-ups sont endommagés. Quand vous regardez les pick-ups, entre Dieu et vous, les pick-ups sont endommagés ou bien les pick-ups sont foutus Tout ça, c'est pour, pour masquer la gravité de l'accident que les, les pick-up là sont légèrement do, eh, endommagés. Entre Dieu et vous, les pick-up là sont légèrement endommagés. Les pick-up là sont légèrement endommagés. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes, les gens n'ont pas vu les images là. Les pick-up là sont légèrement endommagés entre Dieu et vous. Mais c'est Dieu qui veut. Eh, Dieu nous regarde tous. A la mort, corps, à la banter, on dit que le coup d'état la mange ses enfants. La vidéo a été signalée. Ma vidéo a été partagée. Mettez les cœurs. Ils ont signalé la vidéo. Partagez. Vous avez vu. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Ils ont signalé la vidéo. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Quand vous regardez les picopes, là, quand vous regardez les pick-up là, les pick-up là sont légèrement endommagés. Les pick-up là sont légèrement. Tagez. <t số chairs> Toi qui signales la vidéo là, tu perds ton temps. Ouais. Je dis, tu perds ton temps. Partagez, mettez les cœurs. Vous aussi, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous regardez les picopes là, les pick là, quand vous les regardez là, c est, c est, sont légèrement endommagés. Dites la vérité, les gens sont morts, les gens sont morts. Il y, y a eu combien de morts a, Les en sont morts. Il y a eu plus de sept morts. C'est tout. Et puis, ce qui me fait mal, vous n'allez pas remettre les corps aux parents pour ne pas que les gens, les journalistes, les médias comptent, comptabilisent l'homme de mort. Vous ne le ferez pas. J'aurais appris que même que c'est vous qui allez vous occuper de l'enterrement. Depuis quand C'est-à-dire, les gens meurent là. Vous refusez de les mettre à, les corps à l'épargne. Mais nous allons le savoir parce que l'unité qui est partie, c'est so, à Sonfonia. C'est le scadron mobile de Sonfonia. Nous connaissons. Nous, moi, je suis des derrière là-bas. Là, nous allons enquêter. Nous allons enquêter les personnes qui sont mortes. N'importe quoi. Vous les militaires là. Je dis vous les militaires là. J'ai pris le tout puissant là qui continue à vous arrêter. Le plan qui est mis sur place là, c'est un plan qui va réussir. C'est un plan qui va réussir, parce que la France s'est rendue compte que Doumbia ne peut pas faire les affaires. La France s'est rendue compte. Vous avez vu ils ont commencé à envoyer les secrétaires d'État, à envoyer des missionnaires pour dire que la transition doit réussir. Parce que bientôt les manifestations vont commencer. Ne comptez pas, ne comptez pas sur euh, le soi-disant dialogue de Gomoula. Ne comptez pas sur ça. Parce que le, la France a un plan B. C'est Idi Amin ou, ou, ou Bessariba Aujourd'hui, dans l'armée, entre vous, vous, dans les camps militaires, Qu'est-ce que Idi Amin fait avec Sadiba Ou bien Idi Amin fait avec les autres Avec certains militaires Ils sont en train de voir les braves, les solides, les personnes qui peuvent les empêcher, lui, Idi Amin, de faire un coup d'état parce qu'il n'est pas apprécié, il n'est pas aimé. Donc, il est en train de faire Quand Doumbla se déplace, on, on lance un faux coup d'État. On dit, ah, il y a un coup... La dernière fois-là, ils ont dit qu'il y a des personnes qui ont voulu attaquer Kalo. Ils ont patati patata. Ils ont ramassé beaucoup de militaires au camp Savori. Aujourd'hui, Doumbia s'est déplacé à l'abbé pour savoir, pour, pouvoir, pour, pour, donner, pour permettre à Udiamine d'arrêter certaines personnes, pour permettre à Saliba de mettre main sur. Le camp samouraï, c'est le camp de, de Saliba. Saliba vient de ce camp militaire-là. Vous savez que c'est là-bas qu'on avait tué le colonel Kondé. Et, et Doumbia s'est battu auprès du procès à que Saliba remplace le Kondé au camp samouraï. Voilà pourquoi elle a reçu son coup d'état. Et voilà, hier, ils ont ramassé plus de 40, non, 47 personnes. 47 personnes en une seule nuit. Ils ont arrêté tout un groupe, des solides même, et directement seront connus. Un groupe à seront connu, un autre groupe à à, à Kassa, au camp de Kassa. Et ça, c'est Sadiba. Eh, comment il s'appelle là Merci, bonne fête. Hein? Comment il s'appelle là Ça, c'est Sadiba et, et Idiami. Voilà, vos, voilà vos, vos camarades. Vos camarades. Les vrais soldats, ils sont en train de vous trier. Je vous dis qu'ils sont en train de trier tous les vrais soldats, ceux qui peuvent les empêcher. Empêcher l'éventuel coup d'état de Idi Amin ben ou de Sadiba. Parce qu'ils savent que les militaires ne vont plus accepter des conneries comme ça. Pour là c'est largement suffisant. Tous les groupes là, c'est largement suffisant. Personne n'acceptera. Il y a un éventuel coup d'état d'eux. Parce qu'on a vu le travail qu'ils sont en train de faire. La population est affamée. Les gens ont très mal fêté. D'autres n'ont même pas mis la marmite sur le feu. Une fête, une fête de Ramadan. Une fête de Ramadan. Hein? Les gens n'ont pas mis la marmite sur le feu. Vous avez été payé le combien? Le, D'autres 10, de L'argent là est fini. D'autres n'ont même pas eu le prix de la sauce. Donc personne ne va accepter e., l'éventuel coup d'état de Idiadurbe de donc, il faut crier dans l'armée. À chaque fois, il faut fomenter, il faut organiser. La garde présentielle d'Alpha a été mitée à l'intérieur. À la frontière séralonaise, à la frontière de Lola, de Yobu, de Massanta, de Sigiri. Ils ont mité toute la garde présentielle. Tout. Le bataille aujourd'hui, l'essentiel du bataille qui obéit à tout, se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup, Baka Salmafo Salma L'essentiel. Depuis Bakanike Baka Ça, c'est mon village, Koveledou de de famille Voilà, lui il est depuis, depuis, dans mon village comme ça, Merci à Il est la il ça, il il il il il est donc, aujourd'hui, regardez, regardez, il faut faire de sorte que tous ces bras solides-là, hein, tout, tout, je dis tous les bras solides, tous ceux qui sont forts-là, il faut d'abord, d'abord, il a désarticulé l'armée, il a désarticulé l'armée. Toute la gaffe présidentielle, le groupement d'intervention rapide qu'on appelle JI au départ, là, ils sont tous mutés. Il a pris les camps militaires aussi, tous ceux qui sont bien dans les camps militaires ont été mutés à l'intérieur, aux différentes frontières. Maintenant, il a oublié les petits capitaines, les chers là qui peuvent faire quelque chose là. Ils se sont rendus compte qu'il y a des enfants aussi qui ont leur papa, leur oncle, qui, ont, qui sont menacés, qui sont déstabilisés. Ils veulent les défendre. Donc, il s'en prend à ceci là aujourd'hui. Il dit ami. Comment est-ce qu'un déplacement de Doumbouya à l'abbé Qui a besoin de Doumbouya Celui qui est en train de tout faire. celui qui a mis des points dans un, dans, dans, dans un calendrier de 24 mois. Mais aucun point de son calendrier n'a été respecté. Mais alors, c'est lui. Les gens ont vu qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Ah, c'est lui-même. C'est lui en personne. Ahmed Kouman, niqué. Bonne fête. C'est lui-même qui a mis les 24 points là. Et les 24 mois, 10, euh, 10 points. Tous les 24 mois s'articulent sur 10 points. Mais aucun point n'a commencé. Quand vous regardez ça là, est-ce qu'ils ont l'intention de quitter le pouvoir Non, ils n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir. Voilà, les gens ont tiré cette conclusion là. Les gens là, ne ils veulent pas quitter le pouvoir. Non, non, non. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Merci, Jacaré Abadio. Merci. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, aujourd'hui, regardez. Les gens meurent à Kindi, à Sugeta, et puis on ne veut pas rendre le corps. On dit non, ils vont s'occuper l'enterrement. Les parents ne verront pas le corps. Oh, pourtant, ce ne n'est pas, pas deux morts. Alors vous, les moi je vous dis la vérité. Une fois, il y a un qui m'a écrit, « ok Vous devez sauver ce pays-là, vous devez intervenir, vous devez protéger ce pays-là, vous devez participer. » Aujourd'hui, Dieu merci, si ça ne marche pas, le Ramadan est passé. Les gens décident de reprendre les manifestations si rien ne bouge dans une semaine. Nous souhaitons que les forces vivent là, engagent des manifestations illimitées. Nous allons voir, parce qu'ils vont commencer encore à envoyer un premier ministre, à envoyer telle personne. Mais tirez les leçons de, de ça. Ne comptez pas sur l'armée. Ne comptez sur aucune armée. Regarde le bata. L'essentiel aujourd'hui tourne autour de qui de Sangari du Bata. Tout tourne autour de Sangaré du Bata. Quand vous partez eh, au, eh, au camp Barreau de Kassa, hein? Au camp Barreau de Kassa. Alors, vous savez qui est là-bas Qui est là-bas C'est un autre Sangaré aussi qui massacre, qui coupe les gens avec les lames. Là-bas. Vous comprenez là-bas Aujourd'hui, l'essentiel du bata, l'unité d'élite là, formée depuis temps de lance à la contre, qui est restée indépendante de cette unité. Le temps de professeur Fakonde, l'unité là est restée en, indépendante, et rééquipée, formée de nouveaux de nouveau éléments, recrutés. Mais aujourd'hui, il y a un individu qu'on appelle Sangaré, qui a acquis à la cause de Idi Madu, comment vas-tu Qui a acquis à la cause de Idi aujourd'hui Sangaré aujourd'hui, sinon Sangaré seul, si Sangare dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il dit aujourd'hui, Doumbé ne reste pas au pouvoir. Il ne restera pas. Parce que son unité est armée. Quand même, son unité est armée. Son unité a des, des, des pick-up avec des mitraillettes dessus. Il a tout. Quand même, c'est une unité qui est restée armée. Mais là, Sangare ne fera pas le travail. Sangare aujourd'hui, Sangaré sera combien À part son salaire. À part son salaire, il reçoit plus de, plus de 10 millions, 15 millions par, par mois. À part son salaire. Il a son pourcentage dans tout le trafic de drogue. Il a son pourcentage dedans. Merci, frère Ahmed. Il a son pourcentage dedans. Lui, il va faire, il va faire quoi Il a son pourcentage dedans. Dans l'affaire de drogue, là. Lui il reçoit, à part son salaire, plus de 10 à 15 millions par mois. Il va faire quoi Il diamine aujourd'hui. Il reçoit sa part. Il a des primes. Tout ceci-là ont des primes, à part leur salaire. Vous voulez qu'il fa qu fasse quoi Vous, les militaires, là, vous. On vous prend tous les... Vous-même, vous voyez, après chaque mois, là, on prend quelques militaires. Après chaque deux mois, on ramasse un groupe de militaires. Vous, là... Si j'étais à votre place, je me dis quelque chose. Je me dis, attention. Tout, vous devez risquer. On doit vous prendre tous. Il faut que vous continuiez. Dans les autres pays, là, toutes les unités, tout, on, on, on essaie tout. On prépare tout, on, se, on fait de sorte que oui. Il y a l'onde de choc et que des gens viennent au secours. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez. Des bandits ils ont pris tout le pays en otage. Tout le pays en otage. La France s'est rendue compte qu'il ne peut rien faire pour ce pays-là. Donc on prépare encore quoi? On prépare un plan B. Le plan B, c'est Idi Amin ou Sadiba. C'est le plan B de la France. Soit c'est Idi Amin ou Sadiba. Mais tout le monde que la relation qu'il y a entre Idi Amin et la France. Sadiba, lui, il est un peu américain. Je peux le dire comme ça. Mais lui, Idi Amin, non, c'est le plan B de la France. Si le gars là. Et le gars là, ils ont déjà vu que ça ne peut pas aller. Tous les chefs d'État là sous les yeux là, l'ont abandonné, l'ont boudé. Est-ce que vous comprenez Oh, mon ami, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres si du ma page Souris à Blay. Voilà, c'est toi qui. Voilà, moi je ne vous comprends pas. C'est vous qui souffrez sur les pages des gens. C'est vous qui souffrez sur les pages des gens. Vous venez sur les pages où on ne vous a pas invité. Voilà, mon beau, il faut le laisser. Il faut le laisser souffrir. Donc, vous les militaires, continuez à pleurer. En tout cas, moi, je ne plais pas vos sorts. Je le dis sincèrement. Vous avez tous les atouts. Oui. Les petits calaches que vous avez là. Les gens se battent avec ça. Les petits calaches. Oui. Les petits là, les gens se battent avec ça. Ce qui me plaît là, et je le dis haut et fort, ça sera entre eux. Regardez les unités qui sont armées aujourd'hui. C'est le Bata, le J, et Damina a une unité spéciale pour lui. <rire> Sadiba a une unité spéciale pour lui. Balasamane Zandamiri bien équipé à sa cause. Donc on, nous attendons de voir. Voilà. Comme le coup d'État mange, mange ses enfants, le coup d'État là, partout dans le monde là, c'est entre eux là. Ça finit entre eux. Ça finit entre eux. Vous comprenez, ça, ça, finit, ça, ça finit entre eux. Donc, nous, on attend. Maintenant, moi, je ne viendrai pas pleurer à votre place. Je ne le ferai pas. comprendre tout le monde, un à un, Saïdou, comment vas-tu? Eh, bonne fête à toi, Saïdou, là mon ami. Qu'on qu récupère un à un. Ceux qui ont été pris à, à -là, et, et à, à, à, à Sabra, c'est les vrais soldats qui ont été pris. cest Sadiba et Idi Amin ont sélectionné les meilleurs soldats les, les, les meilleurs pour dire que c'est eux qui voulaient faire quelque chose, couper la route de Kidia. Vous avez perdu ceci là aujourd'hui. Ils sont où Ils sont répartis dans deux camps. Soronkoni est. Regardez aujourd'hui. Il, il est quelle heure comme ça à Conakry Il est 18h ou 19h à Conakry. Un groupe est déjà arrivé à Soronkoni. L'autre groupe est à Kassa. Ils sont, ils sont là répartis. Donc vous êtes. Eh, le camp appelle ça. Samurai neutralisé. Maintenant, quand ça mourit, on doit arrêter de certaines personnes. au ça mourut, oui, on parle de 7 à 6 personnes qui étaient en connexion avec eux, selon eux. Selon eux. Vous comprenez Donc, restez, mangez-vous cette bonne chance, restez dans ça là, pensant que le salut va venir du ciel. Nous, nous allons faire notre travail. Parce qu'il a dit 24 mois. Le retour à l'ordre conditionnel. Aujourd'hui, la CdaO est en train de trouver notre stratégie et bientôt ça va chauffer Bientôt ça va péter Bientôt là, il n'y aura plus d'arguments Non, il n'y aura plus de Communauté internationale, il n'y aura plus de Les petits discours des petits ministres là Pour lui, nous en fournir des forces, ça c'est terminé Bonne fête à tout le monde encore une fois la folie. Batina, Comment vas-tu mon frère Bonne fête à tout le monde Portez-vous très bien, personne ne va Plénicher pour vous, vous les militaires Vous avez votre destin dans votre main, vous avez vu un individu Pour rien faire, regardez le pays Le pays est mal barré vous avez fait le constat, alors pourquoi vous ne réagissez pas Alors qu'il vous prend un an, hein? pourquoi il ne va pas ramasser les gens Pourquoi il n'arrête pas les gens dans les autres camps C'est dans les principaux camps militaires là. Au de au au c'est dans les principaux camps là, ils arrêtent les gens. Et puis regardez les personnes qui sont arrêtées. Vous êtes militaire, vous vivez dans les camps là-bas. Vous savez, vous connaissez les personnes qui sont arrêtées. Ce sont vos mères, les mères parmi les mères qu'on arrête. On n'arrête on, on pas quelqu'un, un fouillant dans le camp, mais on arrête les meilleurs parmi les meilleurs au camp là-bas. Celui qui a été arrêté à Kindiala, on dit le chef, le, le chef des opérations. Hein? Le chef des opérations sur le terrain, fait partie des personnes. Le chef des opérations sur le terrain a été arrêté. Dans votre camp là. Hein? Le chef des artilleries de là a été arrêté dans votre camp là-bas. Vous aussi, dans le camp samouraï là. Tout le monde sait que le camp là a été fait, pas le camp de Kindi Mais, ah, euh, je salue Mar Marcel jalé Aristo. Aristo, comment, bonne fête à toi, Marcel, docteur, bon, bonne fête. Regarde, regardez le camp là. Le, le, le camp samouraï là. Le camp samouraï là. Le camp là, c'était un camp en cas si qu'on a crié à Taquébec à camp où, Tout le monde connaît le rôle du camp là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de piocher, de piocher tous les meilleurs dans le camp. On ne prend pas le chef, hein, on prend le chef des opérations. Ce qui s'est passé à Soronconi avec la fuite là, qui on a pris, le commandant du camp de Soronconi, bien, alors. C'est parce qu'on soupçonne ce dernier aussi. Il, bon, lui n'a pas été arrêté, mais il a été mis sur pied. Et lui et son adjoint. Au, au mi-cosseil, Actuellement, là, au braquet, de sorte que quand tu t'approches au camp de Soronconi, on tire sur toi. Donc, regardez ces différents exemples. Ils sont en train de prendre les gens partout. Est-ce que vous avez entendu une arrestation dans un camp à Kisdougou Vous avez entendu une arrestation dans un camp à Zérekore Vous avez entendu une arrestation dans un camp à Kankan Non. Si ce n'est pas samouraï, Al-Mamé Saboturé, al Makambo, voilà les camps où on prend les gens. Jusqu'au nous? je vous parle comme ça, pour le camp Samouri là, il y a un dedans là, je pense que pour le prendre, ça va faire assez de problèmes, Ils sont en train de voir comment le prendre. Au camp Samouri. en ville là, il y a un là-bas, il doit être pris. Mais il partait que lui, il est lié au ministre de l'urbanisme et de l'Habitat, eh, ibrahim Bangura. Eh, Bangoura, Souri. qui fait partie de cette saloperie Alors, comment il est né Bon, Dieu, va, Dieu peut nous aider, Dieu va nous aider, parce qu'ils vont prendre, prendre, prendre, prendre quelqu'un qu'on ne doit pas prendre. Parce quoi ne doit pas prendre. Est-ce que vous comprenez Ils vont prendre un, un, un, un, un peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qu'on ne, qu ne prend pas. Sinon, vous, les autres militaires, là, tant pis pour vous. Ne les quand pas les quant à restez là-bas, restez là-bas, on vous prend un à un là. Vous allez comprendre. Ils ne sont pas élus, hein. personne n'a voté pour eux. Moi aussi, il m'a voté à Qui a voté pour eux Personne n'a voté pour eux. Qui a voté Personne, hein Ou bien ils ont été élus par quelqu'un. Le dernier exemple, regardez quand dans ça arrive aux États-Unis, si personne ne l'a écouté. Regardez, ils n'ont qu'à nous montrer les images que des personnes que Dansa a rencontrées. Le voyage là a été organisé par un Guinée, soit qui travaille, qui, il partait qu'il est administrateur à la Banque mondiale, il est au, il est au Canada. Lui, là, lui, il est administrateur dans, dans, dans le groupe de, banque, de la Banque mondiale. Lui, il a poussé, ils ont, voilà les dépenses qu'ils ont organisées. Le gars-là, Dansa, est venu aux États-Unis pour convaincre je ne sais pas quel groupe. Ils n'ont pas rencontré les principaux, les principaux cadres de la Banque mondiale, de quelques, je ne sais pas, deux ou trois personnes-là. Ils n'ont qu'à vous montrer les images. Les personnes que dans ça rencontrées, là. vous pensez que la Banque mondiale peut s'entêter, se lever comme ça, pour aller financer La Banque mondiale déjà a un programme avec la Guinée, un programme d'un milliard. Les 300 millions ont été euh, débloqués et les, et les machines, les tracteurs, les, les intrants, tout a été acheté le temps de Fakonde. Vous vous êtes partagé tout. Les tracteurs, les camions, les bains pour ramasser d'ordures. Vous avez tout partagé. Vous avez vendu dans la, la sous-région. La Banque mondiale sait ça. Ils ont vu ça. Donc, je ne sais pas si la Banque mondiale peut se permettre de remettre de l'argent à des personnes qui ont vendu d'abord, hein, qui ont vendu les tracteurs, les camions, tout. La Banque mondiale, vous pensez que les a gens peine de l'eau par le nez Regardez-moi des individus comme ça, des bêtes comme ça. Dansant lui il, il, il a raison parce qu'il a organisé le voyage, il a eu de l'argent, ça c'est des milliards. Il peut mettre là-bas là, 2 milliards pour son voyage. Il doit rencontrer, payer des gens pour les rencontrer, faire l'hôtel, tout, parce qu'il est venu avec quelques personnes. Mais à c'est comme ça l'argent sort. Nous avons vu ça et, et Marwan l'a dit une fois, elle a parfaitement raison. On, même chose, frère Lincoln, on organise des voyages ou on organise l'entretien des ministères pour sortir de l'argent. C'est ça C'est ça Aujourd'hui, c'est comme ça l'argent sort. Et puis, on ne. Quand l'argent sort comme ça, tu ne peux pas vérifier. Quelqu'un peut dire que j'ai acheté le bidon, de la peinture, le bidon de peinture là à, à 500 000. Est-ce que tu vas dire le contraire Et ça va voir le commerçant pour dire, au cas où on venait pour une inspection là, hein, dites-nous que, dites que le bidon coûte, à 5, et coûte 500 000. Est-ce que... Il nous Non, le commerçant dit que le bidon coûte 500 000. Toi, tu vas dire quoi Ils ont les coupons de reçu là. Ils vont faire un coupon, le vrai prix. Et un autre coupon, on dit voilà là où le prix est sorti. Ah, bravo? Il dedans, il faut dire, les 500 000, là, il prend 100 000 dollars aux commerçants. Abraham lui, il ramasse les, les 300 000, c'est 100 000 le prix normal. 300 000 multipliés par combien Nous avons vu ça dans ce pays-là. Mais vous, les militaires, vous êtes assis, vous, regardez les petits calculs. Regardez euh, euh, euh, au niveau de la sonate. La sonate, qu'est-ce que Kourouma, Amadou a fait hein? L'affaire de combien de millions? 80 85 millions de dollars. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté la Banque Centrale la, la, la a acheté. Mais à combien L'écart était de combien 500, 500, euh, C'était euh, 1000, euh, 1000 francs Guinéens. 1000 francs Guinéens multipliés par combien de millions de, de, de dollars Automatiquement, auquel okay, a combien de milliards Le monde entier a vu ça. Mon bolaro, personne. Fousse ma Hein Fousse ma Donc, portez-vous très bien. En tout cas, vous, les militaires, -là. moi, là, je le dis, à hein? l'Idiafama. Voilà, moi je ne compte que sur la population-là. Parce que là, avec les forces vives, avec la truca, la la ça va bouger. Et bientôt, les manifestations. Et nous attendons le calendrier pour diffuser très bien les messages. Portez-vous très bien. En attendant, la marque prend mes condolences aux différentes familles-là. Mais en tout cas, c'est pas deux morts, c'est sept morts. Portez-vous très bien. Merci.